Alors, euh, Yassam Kaji, maître de conférence en études théâtrales, je participe à ce projet, c'est la deuxième fois euh, que j'interviens euh, dans le cadre euh, des séries de projets Hodoud et avec euh, beaucoup beaucoup de plaisir euh, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est très rare d'avoir le temps et l'espace et les collègues sympas pour pouvoir réfléchir ensemble euh, d'une manière collective, de partager, de dialoguer, d'échanger. Et donc, pour moi, c'est une euh, opportunité d'être là, partager mes expériences, encore euh, plus important, mes questionnements, mes interrogations euh, sur la recherche, la création et puis euh, l'enseignement et l'articulation de ces trois éléments. Euh, voilà, donc euh, j'espère pouvoir continuer cette collaboration avec ce projet. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est très rare euh, d'avoir ce type d'échange euh, dans notre monde universitaire euh, et donc euh, je profite. Euh, d'être là avec les collègues pour poser mes questions, trouver quelques réponses ou pas parce que voilà pour moi ce qui est plus important c'est commencer par poser ces questions euh, et puis euh, peut-être euh, créer une œuvre collective ensemble euh, je ne sais pas encore euh, sous forme euh, d'un résultat classique hein. ça peut être une publication où, euh, où je peux rêver <rire> d'une performance euh, d'une œuvre collective, euh, et voilà.